Georges Perec est un écrivain et verbicusiste français, né le 7 mars 1936 à Paris et mort le 3 mars 1982 à Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne. Membre de l'ulipo à partir de 1967, Perec fonde ses œuvres sur l'utilisation des contraintes formelles, littéraires ou mathématiques qui marquent son style. Nous allons lire l'avant-propos de son roman célèbre la Disparition. Avant-propos, où l'on saura plus tard qu'ici s'inaugurait la damnation. Trois cardinaux, un rabbin, un amiral franc-maçon, un trio d'insignifiants politicards soumis au bon plaisir d'un trust anglo-saxon ont fait savoir à la population par radio puis par placard qu'on risquait la mort par inanition. On crut d'abord à un faux bruit. Il s'agissait, disait-on, d'intoxication. Mais l'opinion suivit. Chacun s'arma d'un fort gourdin. « Nous voulons du pain !» criait la population, conspiant, patron, nantis, pouvoir public. Ça complotait, ça conspirait partout. Un flic n'osait plus sortir la nuit. À macon on attaqua un local administratif. À Rocamadour, on pilla un stock, on y trouva du thon, du lait, du chocolat par kilo, du maïs par quinto, mais tout avait l'air pourri. Pendant si, on guillotina sur le rond-point 26 magistrats d'un coup, puis on brûla un journal du soir qu'on accusait d'avoir pris parti pour l'administration. Partout, on prit d'assaut doc, hangars ou magasins. Plus tard, on s'attaqua aux nord-africains, aux noirs, aux juifs. On fit un pogrom à Drancy, à Livry-Gargan, à Saint-Paul, à Villacoublé, à Clignancourt, puis on massacra d'obscurs truffions par plaisir. On cracha sur un sacristain qui, sur un trottoir, donnait l'absolution à un commandant CRS quand le stick avait raccourci d'un coup d'Yatagan. On tuait son frangin pour un saucisson, son cousin pour un bâtard, son voisin pour un crouton, un kidam pour un quignon. Dans la nuit du lundi au mardi 6 avril, on compta 26 assauts, ou 25 assauts, au plastique. L'aviation bombarda la tour d'Orly. La lambra brûlait. L'institut fumait. L'hôpital Saint-Louis flambait. Du parc Montsouris à la nation, il n'y avait plus un mur d'aplomb. Au palais Bourbon, l'opposition criblait d'insultants lazi, d'infamants brecards, d'Avilis saint juron un pouvoir qui s'offusquait sous le front, mais s'obstinait Blafard à amendrir la situation. Mais tandis qu'au Quai d'Orsay, on assassinait 23 plantons, à la Tourmeaubourg on lapidait un consul hollandais qu'on avait surpris volant un anchois dans un baril. Mais tandis qu'à Vagram, on battait jusqu'au sang, un marquis à talons nakara qui trouvait d'un mauvais goût qu'on pût avoir faim alors que moribond lui suppliait en sou. À Raspail, un grand viking au poil blond, qui montait un canasson pinsard au poitrail sanglant, tirait à l'arc sur tout individu dans l'air incommodé. Un caporal, qu'affolait soudain la faim, volait un bazooka, puis flinguait tout son bataillon, du commandant au soldat. Promu aussitôt grand amiral par la Vox Populi, il tombait un instant plus tard sur l'incisif surin d'un adjutant jaloux. Un mauvais plaisant, pris d'hallucinations, arrosa en Apalme un bancard du feu Saint-Martin. À Lyon, on abattit au moins un million d'habitants. La plupart souffraient de scorbut ou du typhus. Pour un motif inconnu, un commis municipal au quarts idiot consigna bar, bistrot, billard, dancing. Alors la soif fit son apparition. Par surcroît, mais fut brûlant. Un autobus flamba tout neuf, tout à coup. l'insolation frappait trois passants sur cinq. Un champion d'aviron grimpa sur un pavois, galvanisant un instant la population. Il fut fait roi illico. On l'invita à choisir un surnom sonnant. Il aurait voulu Attila III. On lui imposa Fantomas XVIII. Il n'aimait pas. On l'assomma à la main. On nomma Fantomas XXIII un couillon, à qui l'on offrit un gibus, un grand cordon, un stick d'acajou, un cabochon d'or. On l'accompagna au palais royal dans un palanquin. Il n'y arriva jamais. Un guéluron criant « Mort au tyran, à moi, Ravaillac !» l'ouvrit au rasoir. On Linuma dans un columbarium qu'un commando d'Auri profana huit jours durant sans trop savoir pourquoi. Plus tard, on vit surgir un roi franc, un hospodar, un Maharaja, trois Romulus, huit Alaric, six Ataturques, huit Matari, un Caius Gracchus, un Fabius Maximus Rullianus, un Danton, un Saint-Just, un Pompidou, un Johnson, Lyndon B. Pas mal d'Adolphe, 3 Mussolini, 5 Caril Magni, un Washington, un Otham à qui aussitôt se posa en Habsbourg, un Timurling qui, sans aucun concours, trucida 18 Passonaria, 20 Mao, 28 Max, un Chico, 3 Karl, 6 Grouchot, 18 Arpo. Au nom du salut public, un Marat proscrivit tout bas, mais un Charles Corday l'assassina dans son tube. Ainsi consomma-t-on la liquidation du pouvoir Trois jours plus tard, un tank tirait du quai d'Anjou sur la tour Sully-Morland, dont l'administration avait fait son bastion final. Un adjoint municipal monta jusqu'au toit. Il apparut, agitant un fanion blanc, pour annoncer, puis annonça au micro l'abdication sans condition du pouvoir public, ajoutant aussitôt qu'il offrait, quant à lui, son loyal concours pour garantir la paix. Mais son sursaut fut vain, car sourd à son imploration, l'imposant char d'assaut, sans sommation ni ultimatum, rasa jusqu'aux fondations la tour. Quant au soi-disant dispositif martial, qu'on instaura sous l'instigation d'un grand négo, à qui la garnison avait imparti tout pouvoir, il fut d'autant plus vain qu'il aggrava la situation. Alors ça tourna mal. On vous zigouillait pour un oui ou pour un non. On disait bonjour, puis l'on succombait. On donnait assaut aux autobus, aux corbiards, aux fourgons apostaux, aux wagons-lits, aux taxis, aux victoria, aux Lando. On s'acharna sur un hôpital, on donna du knout à un agonisant qui s'accrochait à son grabat, on tira à bout portant sur un manchot rhumatisant. On crucifia au moins trois faux Christ. On noya dans l'alcool un pochard, dans du formol un potard, dans du gasoil un moutard motard. On s'attaquait aux bambins qu'on faisait bouillir dans un chaudron, aux savoyards qu'on brûlait vif, aux avocats qu'on donnait au lion, aux franciscains qu'on saignait à blanc, aux dactylos qu'on gazait, aux mitrons qu'on asphyxiait, aux clowns, aux garçons, aux putains, aux bougnats, aux typos, aux tambours, aux syndics, aux musipontins, aux paysans, aux marins, aux milleurs, aux blousons noirs, aux sirars On pillait on violait, on mutilait. Mais il y avait pis. On avilissait, on trahissait, on dissimulait. Nul n'avait plus jamais un air confiant vis-à-vis d'autrui. Chacun haïssait son prochain.